Ouais. Si vous voulez emballer, c'est maintenant. T'as qu'à emballer Jean-Jacques. Ah des barreaux, pour quelques mots, qu'il pensait si fort. Dehors, dehors, il fait chaud, des milliers d'oiseaux. Frappe la nuit, la loi du plus fort. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endorme. Et moi, moi qui danse ma vie, qui chante et qui rit, je pense à lui. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, mort peut-être. Merci à vous.